Forêt. Non en fait je, je raconte des bêtises parce que c'est pas aujourd'hui, c'est que ça fait euh, deux, trois jours que la forêt m'appelle. Je sens que j'ai besoin de venir. Le confinement ça va bien 5 minutes. En plus je suis à 100 mètres de chez moi. Je vois pas pourquoi euh, je viendrai pas. Maman, En plus pour si tu veux. Ouais, merci. De rien. En plus, je vous fais partager. Euh, regardez. Plutôt de ce côté-là. Voilà. Donc. L'appel de la forêt. Moi, j'aime venir me promener en forêt. Et je reconnais que je le fais pas assez souvent. Pourquoi Je ne sais pas. Je fais pas assez souvent, pourtant, c'est un endroit merveilleux. Écoutez. Écoutez les oiseaux. Vous entendez C'est bon, hein Ouais. C'est quelque chose de magnifique. C'est la vie, quoi. C'est la vie. Regardez-moi ça. Regardez. Attendez, où est-ce qu'il est Coucou Ah, il est là, voilà. Il n'est pas beau La nature reprend ses droits. Et encore cette forêt, c'est dommage parce que quand je suis arrivée, elle était magnifique, magnifique, il y avait plein d'arbres partout et tout. Mais forcément, les choses étant ce qu'elle c'était, ben... Euh, on a coupé des arbres, on a fait... Euh, des choses, des chemins qui ne servent à rien. Euh... Bref, c'est un peu tout et n'importe quoi. J'ai envie de vous montrer ce coin-là. Bon d'accord, je soleil dans les yeux, mais regardez. Voyez Côté les oiseaux. Et le coq. Oh, le coq Oh, la nature Qu'est-ce que c'est bon, la nature Alors, euh... J'ai aussi euh, une petite réflexion parce que hier et même si j'aime pas ça par contre vous voyez ça c'est juste ce qu'il faut pas faire regardez attends est-ce que je peux vous le montrer est-ce que vous voyez bon bref il y a des trucs par terre alors que c'est tellement plus simple de prendre une poubelle avec soi et quand on part comme ça, euh, au lieu de mettre les canettes par terre, euh, les mettre dans un dans un sac poubelle et <rire> le sac poubelle le mettre à la poubelle. Bon, bref, petit aparté. Donc, là, hier, j'ai écouté d'une oreille distraite ce que nous disait notre cher Manu. hein. Ouais, parce que bon, ces conneries, ça va bien 5 minutes. Et euh, ils nous ont encore dit, hein, ils nous ont encore dit que on était en guerre. Ouais, il y en a été en guerre. On était en guerre, oui, mais contre qui Au final, c'est ça la question que je me pose. Parce qu'en général, quand on est en guerre, c'est. Euh... Je peux pas m'empêcher de vous montrer, regardez comme c'est beau. J'espère que ceux qui sont confinés chez eux, qui ne peuvent vraiment pas sortir parce qu'ils sont en ville ou qu'ils n'ont pas la forêt autour d'eux, ben, je voudrais partager ça avec vous parce que c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Quand on voit euh, la forêt qui reprend ses droits, c'est juste magnifique. Enfin, la vie, plutôt. La vie. Donc, je me posais la question à savoir qu'entre qui on était en guerre parce que euh, là, quand on est en guerre, c'est soit parce qu'on nous a déclaré la guerre, hein, ou qu'on a déclaré la guerre à quelqu'un, hein, ce qui a déjà été le cas de par le passé, ceci étant dit. Et, euh, euh, et donc, euh, soit c'est euh, on va déclarer la guerre à un pays à côté, soit c'est le pays à côté ou le pays d'ailleurs qui nous déclare la guerre, Soit c'est euh, un ennemi extraterrestre. Comme le dit si bien mon guide euh, terrestre, va savoir, autant, qu'on est en guerre contre un, un extraterrestre et on ne le sait pas encore. À se demander au final, parce que... On est en guerre contre qui Contre la personne qui nous déclare la guerre. Mais qui nous a déclaré la guerre, là Alors, euh, c'est l'ennemi invisible, forcément. C'est le virus qui nous a déclaré la guerre. Bien sûr, mais ce virus, au final, bah, euh, c'est un être vivant. On l'a aidé à vivre. Parce qu'on l'a un petit peu modifié. Hein? Donc on l'a aidé dans son.. dans, dans, dans sa vie. On l'a un peu programmé, on l'a un peu modifié, on a un peu fait tout et n'importe quoi. Hein? Donc, moi, je ne suis pas en guerre contre le virus. Non, je ne suis pas en guerre contre le virus. Par contre, je suis en guerre contre... Enfin, je, je pourrais, parce que je suis en guerre contre cette personne, moi. Oups <rire> Pardon. C'est à hein Moi, je dirais plutôt que je suis en paix. Ouais, je suis en paix. Euh, tout va bien, hein, là. Euh, que dire La vie, quoi. Mais, quand même, j'ai envie de dire, euh, si je devais être en guerre avec quelqu'un, et je dis bien si, si je devais être en guerre avec quelqu'un, bah, c'est contre la, ceux qui nous ont envoyé le virus, au final. C'est contre eux qu'on est en guerre, pas bah, contre le virus lui-même. Le virus est un être vivant. Il n'a rien demandé à personne. Ou alors vous croyez qu'il s'est dit dans sa petite tête, dans son ta cervelle de virus euh, que je vais aller emmerder les humains ah oh, bah tiens ouais je vais partir en guerre contre les humains oh, bah, c'est ça Non, ça serait plutôt euh, contre ceux qui euh, bah, euh, ont balancé ce virus quoi. c'est contre eux que je partirais plutôt en guerre pas contre le virus lui-même parce que le virus euh, n'est qu'un être vivant et je respecte tous les êtres vivants virus, microbes, y compris, parce qu'au final, ils sont juste là pour... Euh, on les a tous en nous, les virus. Voilà. Ils sont là pour développer notre immunité. Et donc, euh, celui-là, le pauvre, bah, pauvre j'ai envie de dire, euh, il n'a pas eu le choix, hein, on l'a euh, balancé. Et donc, il a dit, toi, toi, tu vas aller partir en guerre contre les humains. Mm -mm. Bah, il fait son job, hein, il part en guerre. voilà. Mais moi je n'ai pas de guerre. Je n'ai pas de guerre. J'ai la paix. Surtout depuis que hier il s'est passé quelque chose de très personnel dans ma vie. Et euh, ça a été énorme. Et j'ai pris conscience qu'en fait, au final, vous avez des enfants, des jeunes enfants. Qui ont une empathie tellement importante, tellement forte vis-à-vis -vis de l'humanité, que aucun président ici bas ben sur Terre ne peut avoir. On n'a plus. Oh, il l'a peut-être eu quand il était jeune, mais ils l'ont vite oublié. Et quand je vois l'empathie de certains enfants, eh ben ça me... Ça me redonne confiance, parce que je me dis que si nous, on n'a pas réussi euh, à faire ce, qu ce que l'on aurait dû, c'est-à-dire euh, taper du poing sur la table pour dire stop, à un moment donné, il faut arrêter vos conneries, les gars, eh hein, bien, nos enfants, l'auront. Nos enfants, l'auront. Si nous leur montrons le chemin, nous, les parents, si nous leur montrons le chemin, les enfants auront cette empathie envers le monde et euh, rien que dépenser penser ça, me... ce qui s'est passé hier, ça me sert le. Enfin, c'est pas que ça me serre le cœur, c'est que j'en pleure d'espoir au final. J'en pleure d'espoir parce que je me dis que beaucoup d'enfants de... aujourd'hui et ceux qui sont, à... ceux qui vont naître, ceux qui sont déjà là, beaucoup ont une vision sur le monde que nous n'avons plus. Nous n'avons plus parce que nous l'avons perdu avec le temps. Je vais me retourner pour que vous regardiez un petit peu. Regardez. Alors là derrière, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le paillon. Voilà, il passe par là. Euh, là, il y a un petit peu d'eau qui coule. Bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Ici, même si le temps n'était pas magnifique, ça n'a pas plu. Donc, euh, il est bas, voilà, il est bas. Mais euh, il est là, regardez. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez juste pour voir. Pourquoi voulez-vous être en guerre Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a juste la paix de l'instant présent. Et c'est juste magnifique. Alors, Roumi, euh, cette vidéo pour vous montrer... Euh, que la nature a bel et bien repris ses droits, et en tout cas elle, elle est en train de le faire, hein, elle est en bon chemin et, et ça c'est juste magnifique, que la nature est en train de reprendre ses droits, que la terre a besoin de ce temps de repos pour se, se refaire une santé on va dire, parce qu'elle allait vraiment euh, claquer si ça continuait, et je pense très sincèrement que, oui, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique pour la nature. Et si c'est bénéfique pour la nature et pour la mer, pour la terre, pardon, et pour la mer aussi, forcément, hein, ben, c'est bénéfique pour nous. Donc je me fais un plaisir de venir me promener. Alors pour info, non, <rire> j'ai pas pris mon attestation, j'ai pas pris mes papiers, et j'ai rien pris du tout. Et je me promène en forêt. Voilà. Alors, euh, venez me chercher si vous voulez. Euh, je suis à moins de 500 mètres de chez moi pour information. Donc je ne vois pas trop où je déroge le problème. Je suis toute seule. <rire> ben non, je ne suis pas toute seule en fait. Parce que j'ai euh, la compagnie des oiseaux. J'ai la compagnie euh, des animaux de la forêt. J'ai la compagnie de de tout ce qui est bon, de tout ce qui est bon pour nous au final. La nature, la nature reprendra ses droits. Comme le dit mon guide, mon guide personnel, il me dit de toute façon, tu sais, il faut bien que tu saches quelque chose, c'est que sur la Terre, la Terre a déjà vécu des, des milliers de changements depuis sa création. Et tu vois, bah, la nature a toujours repris ses droits. La nature a toujours survécu à tout. Parce qu'il y a des animaux, des insectes, pour après dire. Il y a des insectes qui survivront, quelle que soit euh, la guerre sur Terre. Qu'elle soit humaine, qu'elle soit bactérienne qu'elle soit atomique, peu importe, il y a des animaux qui survivront à tout. Vu que il y a des animaux qui sont là depuis des millions d'années. Et qu'ils ont évolué forcément, mais, dont, euh, mais qui ont vu le jour il y a des millions d'années. Donc tout ça pour vous dire que non. On n'est pas en guerre. Et on sent que ça fait du bien d'être en forêt. Que ça fait du bien d'être en paix. Que ça fait du bien de revoir la nature. Que ça fait du bien de, de venir lui faire un coucou. Mais je t'aime. Je t'aime. Sois forte. Et bats-toi, baf, bats-toi avec nous parce que on t'aime. On t'aime. Les êtres de lumière. Les êtres souverains, comme vous voulez. Ouais, voilà, c'est bon, Ah, c'est bon. Et, ben, bah, on le sait. On va avoir un sacré boulot après tout ça. Ouais, on va avoir un sacré boulot. Le boulot, ça ne sera pas de reconstruire la Terre, parce que la Terre, euh, elle va se reconstruire d'elle-même, non. Ça sera de reconstruire les humains, les êtres qui... Euh, en ce moment, veulent à tout prix sortir de, de ce système. Mais qui n'ont pas encore trouvé la voie. Et une fois que ce confinement sera fini, vous ne pouvez pas vous imaginer comment je me sens bien ici. Une fois que ce confinement sera fini, et que la vie va reprendre son cours normal, et ben, ça sera à nous de dire stop. Ça sera à nous euh, d'enfreindre les lois. Je vous dis ça tel que je le sens, tel que je le sens là actuellement. Euh, J'ai les lunettes de soleil parce que le soleil en plein sur euh, les yeux, mais sinon, je vous enlèverai les lunettes pour vous dire à quel point je vous regardez vraiment dans les yeux et vous dire à quel point je ressens ce que je vous dis parce que après ça, ça sera à nous. Ouais, ça sera à nous d'aider. Les gens qui, euh, qui n'ont qui pas encore trouvé euh, de solution, mais qui veulent, qui veulent en trouver une, mais qui sont trop, euh, qui ont été trop manipulés par le système pour, euh, pour trouver euh, l'issue de secours. Et après ce confinement, ça sera à nous, à nous d'agir. Ça sera à nous d'aller au-delà. Et d'aider ces gens-là. Parce que, vous savez, la cinquième dimension, elle est déjà là. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'il qu en soit. La cinquième dimension, elle est déjà là. La cinquième dimension, c'est quoi Qu'est-ce que ça fait du bien Donc, la cinquième dimension, c'est quoi elle est sur ce monde, la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est juste une histoire d'énergie et de vibration. Pour vous dire, pour être tout à fait honnête avec vous, comme je fais souvent, je suis souvent, quoique vous allez me dire, elle, elle est complètement barge, elle hein, le fait de se balader dans la nature, ça l'aide pas. Ben, si, au contraire, non content, ça m'aide. Mais en plus, elle me donne la force de continuer. Ouais, voilà, ouais. Et puis surtout la force de dire ce que je ressens. Donc je disais que la cinquième dimension, on y est déjà. Voilà. Et que c'est juste une histoire de vibration et d'énergie. Dans la cinquième dimension, euh, le mental n'a plus sa place. D'où le fait que, en ce moment, et comme je vous ai dit que je vous partagerai tout je vous partage tout d'où le fait qu'en ce moment je me lève le matin ben, mon mental il vient m'enquiquiner pendant mes rêves ouais. alors pas pendant la nuit mais le matin vous savez quand euh, vous êtes en sommeil léger prêt à vous réveiller paf, le mental est là et du coup qu'est-ce que ça fait ça me provoque des maux de tête si systématique, parce qu'il n'a plus lieu d'être là. Et il profite de ce moment où je ne suis pas complètement réveillée, mais que je ne suis plus complètement endormie non plus, pour venir. Et je l'entends. On entend blablabla. Ah, oh, je dis, stop. Euh, C'est bon, ça va. Stop. Faut-moi la paix, laisse-moi tranquille là pour l'instant. Stop. Et euh, quand je dis ça, mon mal de tête passe. Sauf que dès que je commence à vivre, je me réveille, etc. il revient. Alors je ne vous cache pas que par moments, ça me met dans, dans des colères. Ça me met en rage. Ça me donne envie de pleurer. Parce que ce mental, j'ai du mal encore. Alors qu'il n'a plus lieu d'être là. Puisque la cinquième dimension, on y est. On y est en cinquième dimension. Donc il n'a plus lieu d'être là. Mais il veut se faire sa place parce qu'il ne veut pas qu'on le laisse tomber. Ben non, il a peur. Il a peur. Et comme il a peur, et ben, il veut nous faire. Il veut nous donner la peur aussi. Il veut nous faire partager la peur qu'il a. Et non. Ben non, mon vieux. Je suis désolée, mais euh, t'as plus ta place là. T'as plus ta place. Tu vois la place, elle est là. Elle est là, la place. Regarde. T'as vu C'est ça, la place. C'est ça. Regardez. Regardez. Regardez comme c'est Ah là. Il ah, y a des nuages, ouais, mais le soleil est là. Il est là. Et la nature, elle a besoin de quoi Elle a besoin de soleil, elle a besoin de pluie, elle a besoin d'amour, elle a besoin de nos énergies, de toutes nos bonnes énergies pour vivre. Voilà. Donc, euh, encore une fois, Manu, nous ne sommes pas en guerre, non nous ne sommes pas en guerre. Au final, je pense que c'est toi, oui, c'est toi qui est en guerre tout seul. Enfin, toi et puis tous tes petits copains. Hein? Vous êtes en guerre contre nous. C'est ça le problème. C'est que vous êtes en guerre contre nous. Et le problème, c'est que... pas enfin, le problème pour toi, hein? c'est que... on a déjà gagné. Parce que... La cinquième dimension, elle est déjà là. Bah ben ouais. Sauf que toi, tu veux pas que les êtres les humains aillent dans cette dimension. Ah ben non. Parce que ça serait ballot. Hein. Tu perdrais la bataille. Toi et tes acolytes. Mais il faut dire que la bataille est déjà perdue. Il faut juste que nous, les, nous les êtres vivants souverains, on prenne conscience que la bataille est perdue pour eux et que c'est euh, bah, que nous continuons à faire vivre un système qui n'existe plus. Ben bah, non, ce système n'existe plus, c'est nous qui lui donnons envie en allant travailler tous les jours, en allant euh, en acceptant ce qu'on nous dit, en acceptant... Euh, euh, les lois qu'on nous impose euh, sans qu'on soit au courant, qu'on le sait après, hein? parce que pour ce qui est des retraites, euh, la loi a été passée avant le 49-3. Hein? Le 49-3 a juste été euh, le voile pour nous dire bah, « vous ne voulez pas hein? ?» et bien « schlag 49-3 <rire> ». Sauf qu'elle était déjà, déjà passée la loi, c'était juste pour euh, nous enquêter un peu plus. Mais je pense que ceux qui connaissent le système, le savent, donc je leur apprends rien. Voilà, regardez. Ah je ne me lasse pas de vous montrer ces, ces, ces images, parce que, écoutez, il ah, y a quelques voitures qui circulent, ouais. ben, oh, ils vont faire les courses, mais c'est beaucoup moins actif qu'avant, c'est beaucoup moins... Euh, euh, pas vivant parce que la nature est vivante je dirais que c'est moins actif ouais c'est moins euh, qu'avant on hein. a deux trois voitures par ci par là vont en course ils vont au boulot ils vont vaut... il nous parle aussi euh, tant que j'y suis hein, euh, puisque vous êtes confinés comme moi alors euh, bah écoutez hein, il nous parle aussi euh, des déboires que subissent les hôpitaux, les aides soignants les infirmiers, les docteurs, les médecins et tout le reste. C'est vrai que cette épidémie voulue, cette épidémie qui est voulue, hein, euh, d'une façon ou d'une autre, hein, quelle que soit la raison et quelle que soit quelle qu'en soit la raison, hein, euh, bah, elle est voulue, cette épidémie. Et donc, euh, bah, euh, et, et elle avait été euh, prévue. Ah, j'adore Elle avait été prévue. Uh -huh. Elle avait été prévue depuis un certain nombre d'années. Ouais. Depuis 2003, je crois. Elle avait été prévue. Oui. Parce que notre chère ministre, hein, elle le savait. Hmm. Son mari était bien passé pour, pour le savoir. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elle a fait hein, Au lieu de, de faire tout ce qu'il fallait pour euh, bah, euh, mettre en route euh, euh, une prévention, ben bah non, elle a... Elle, gentiment, elle a dit « tout va bien, on ferme les hôpitaux, il n'y a pas besoin d'hôpitaux, non, non, il y en a trop. » Et puis dans les hôpitaux qui restent ouverts, eh ben, on va euh, diminuer les lits, hein, parce qu'il y a trop de lits. Alors euh, forcément, euh, ça sert à rien. Hein et bah, on va diminuer le personnel aussi, hein parce que du coup, comme il y a moins d'hôpitaux et puis comme il y a moins de lits, il bah, n'y a pas besoin d'autant de personnel. Et puis euh, bah, dans la foulée, bah, les médecins... Euh, Pareil. Non. Personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé c'est normal. Il n'y a que ceux qui travaillaient dans les murs hospitaliers qui se sont battus. Et ils se sont battus bien avant le coronavirus. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez une mémoire sélective ou pas, mais euh, ils se battaient déjà avant euh, ce virus. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe C'est eux, en première ligne, qui sont... Qui vivent la résultante de ce des décisions qu'a pris euh, la ministre de la santé à l'époque. Voilà. C'est pas qu'on manque de matériel, parce que beaucoup de médecins le disent. C'est pas qu'on manque de matériel. C'est pas qu'on manque. Euh, non, parce que matériel on l'a, sauf qu'il est soucieux, il est ah euh, <rire> eh ouais, on le donne pas. Non, ben, on va attendre que l'épidémie fasse encore plus de ravages avant de le donner, parce qu'on ne va pas le donner tout de suite. Non, non, non. non parce qu'en fait, on veut pousser les gens à la vaccination. Bon, il y a bien le docteur Raoul qui est là et qui nous dit qu'il y a moyen de s'en sortir. Et d'ailleurs, de plus en plus de gens font des témoignages en disant que et ben, ça marche, ça marche. Hein son traitement à la MacGyver, il marche. Ah ben ouais, c'est con, hein Ça va, mais c'est très, très, très con. Mais ça marche. Alors, euh, ben, euh, ben, on va attendre encore un peu, hein, histoire que les gens se rendent bien compte à quel point euh, ce virus est euh, terrible, méchant, tout ce qui s'ensuit. De façon à ce que les gens n'aient pas d'autre solution que... Ma foi, euh, c'est soit le confinement, soit la vaccination. Donc ils n'ont pas le choix. Des... Si, on a le choix. On a le choix de ne pas se faire vacciner. On a le choix de, de demander un test pour savoir si on, est... si on a les symptômes ou pas. Enfin, même si on n'a pas les symptômes, hein, parce qu'on peut être porteur sain quand même. À savoir, parce qu'entre les porteurs sains, ceux qui ont déclaré le virus, mais qui s'en sont bien sortis sans aucun traitement, ceux qui ont déclaré le virus euh, et qui ont dû prendre des traitements, mais que le traitement leur a sauvé la vie. Ça fait quand même beaucoup de choses positives, moi je pense. Il hein ne faudrait pas s'attarder sur le côté négatif qu'on nous envoie au quotidien. Il ne faut pas s'attarder sur ça. Il faut euh, s'accrocher aux bonnes choses a des bonnes choses, c'est quoi Les bonnes choses, c'est la vie. C'est la vie mmh. Alors, une fois de plus, et euh, je pense que je finirai là, à moins qu'on m'envoie encore des informations. Une fois de plus, nous ne sommes pas en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre. En tout cas, pas contre l'ennemi qu'on croit ou qu'on veut nous faire croire. L'État, le système, l'oligarchie est en guerre contre nous. C'est différent. Nous, le peuple, on n'est pas en guerre. Ben non. On sera en guerre contre quoi Contre la vie Contre la nature Ce n'est pas notre but. Notre but, ce n'est pas d'être en guerre. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Ce sont les, les grands, ceux qui décident pour nous. Qui veulent les guerres au final parce que s'ils n'avaient pas été là tiens ah, tiens voilà ce que je vous disais il y a 30 secondes s'ils n'avaient pas été là ces grands là il n'y aurait jamais eu de guerre jamais pas ben non mais il y a toujours un décideur ouais il y a toujours un décideur et ce décideur décide pour tout le monde puisque les gens soient d'accord ou pas il décide alors il nous fait croire euh, qu'il y a des lois qu'on peut voter des lois mais euh, les, les, les lois pour lesquelles on vote sont rarement celles euh, qui nous, dont ils nous font cadeau si je puisse m'exprimer ainsi. C'est bête, hein, parce qu'au final, ce n'est pas les mêmes. Ben, non. Et ça ne va pas dans la même direction. Ben, non. Nous, on veut euh, l'équité pour tout le monde. On veut que tout le monde ait un toit. On veut que tout le monde ait à manger, à boire. On veut que tout le monde ait... Euh, une bonne santé, on veut que tout le monde soit heureux, que, que tout le monde puisse vivre en paix, c'est ça qu'on veut. Mais pas nos dirigeants. Non. Nos dirigeants, eux, ils veulent absolument qu'on soit en guerre. D'ailleurs, ils nous disent qu'on est en guerre même quand on n'y est pas, donc c'est pour vous dire à quel point ils veulent qu'on soit en guerre. Hein. C'est quand même... C'est fort, hein? Comme on disait de notre temps, euh, c'est plus fort que le roquefort. hein C'est vraiment très, très. Ils veulent tellement une guerre que bah, ils nous l'ont déclarée. Mmh. Ben bah, écoutez, euh, je pense que nous avons les cartes en main. Nous savons comment réagir. Et nous pouvons agir. Et nous allons agir. Mmh. Nous allons agir. Eh ben, voilà. Je vous montre encore. Avant de vous laisser, je vous montre encore la beauté de la nature. Est-ce que ça, ça ne vaut pas tout l'or du monde Est-ce que ça, ça ne vaut pas tout les richesses possibles et imaginables. On a tout là. On a le bois pour construire des maisons. On a la verdure, les herbes pour nous soigner. On a... On a tout. On a l'eau. On a tout. De quoi avons-nous plus besoin De quoi Ah oui, tiens, encore un truc. Voilà. Merci. Euh, euh, c'est marrant parce que, euh, alors on nous dit que oui, effectivement, euh, la 5G serait effectivement euh, un déclencheur hein, de, de ce virus. Ah oui, euh, c'est fort possible, c'est fort possible puisque c'est des ondes et que notre corps étant euh, un corps vibratoire, étant un corps... Euh, euh, étant une antenne réceptrice, c'est fort possible que l'on capte les ondes de la 5G et que cela ait un impact sur le virus, et que de par le fait, bah, le virus euh, qu'on a déjà en nous depuis un temps, sauf que celui-là a été trafiqué, comme je vous l'ai déjà dit, et donc ce virus se réveille. Mais alors, et, et cette question-là, c'est... Il y a une coupure. Ben oui. Et cette question-là, moi, je me la pose depuis un petit moment. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai vu, euh, vu, des satellites ouais, qui ont été lancés du Cap Canaveral. Des satellites. Je me suis posé la question. Je dis, mon euh, ah, mari mais c'est quoi ces trucs-là Me dit, je ne sais pas. C'est peut-être des satellites. Je dis, oui, mais en rang comme ça, c'est bizarre quand même. C'est la première fois que je vois des satellites partir en rang comme ça. Il m'a dit, écoute, euh, on va bien finir par le savoir. Hein? Effectivement, deux jours plus tard, sur le, le journal de Nice, Côte d'Azur, eh ben, on nous disait que c'était le début, c'était le début des lancements de satellites pour quadriller la Terre afin qu'elle ait un meilleur réseau internet. <rire> un meilleur réseau internet. Et alors, ils avaient l'intention, d'ici 2022, ou 2025, ou 2027, je ne sais plus exactement, d'ici des années à venir, d'en envoyer 27 000, écoutez bien le mot, hein, parce que là, je, je suis sûre de mon coup, hein, 27 000 satellites pour quadriller le monde entier, quadriller le monde entier, avec ses satellites, afin qu'ils aient tous euh, euh, Internet. Mais... Bon. Euh, moi, je me demande au final si c'est juste pour ça. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que les 27 000 satellites qu'on nous envoie... Euh, dans Le ciel, est-ce que ces 27 000 satellites sont juste là pour qu'on ait une meilleure couverture réseau? Je sais pas, parce qu'en fait, il euh, y a des peuplades, il y a des peuplades, je m'égare. Il y a des peuples sur terre et ils ne savent même pas ce que c'est internet, ils sont pas au courant. Ils savent même pas ce que c'est qu'un téléphone encore moins ce que c'est qu'une télé alors vous pensez bien que avoir du réseau c'est pas vraiment leur préoccupation première je pense hein voilà donc euh, euh, je, je je veux pas jouer les complotistes et puis euh, bon on prenne pour une folle ça c'est pas grave hein. c'est déjà fait depuis longtemps hein. donc euh, je m'en fiche hein, c'est juste une étiquette hein, parmi tant d'autres voilà, donc moi je, je m'en vais là dans un chemin que je connais pas. Bah oui parce qu'avant, vous voyez, euh, à force de passer, bah, les, les gens avaient fait un chemin et euh, comme ils ne passent plus les gens, hein, comme ils sont tous chez eux, bah du coup bah, le chemin, bah, et euh, regardez, je ne vous raconte pas de bêtises, il y a bien un chemin, mais bah, la nature, elle bah, a repris ses droits, <rire> bah, le en quelque temps, bah, il a disparu. Donc il va falloir euh, écarter gentiment, doucement, en douceur, euh, toutes, ces, euh, toutes ces branches euh, qui ont repris. Euh, <rire> je leur bon. Et donc, euh, je vous disais que ce satellite, je ne suis pas sûre que ce soit juste pour qu'on ait un réseau super, extra génial, Bon, décidément, elle ne veut pas que je passe par là, hein, parce que les ronces euh, m'en empêchent. Donc, euh, on va passer euh, par ailleurs. Hein, on va laisser la nature faire ce qu'elle a à faire. Et on va passer par ailleurs. Hein, C'est pas comme s'il n'y avait pas plus de chemin que ça. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, je suis pas sûre que, au final, euh, ces satellites euh, qu'on envoie euh, 27 000, surtout Ok, 27 000 Est-ce que vous croyez que... Celui qui est en Amazonie, là, euh, il en a quelque chose à foutre d'Internet, sérieux Est-ce que vous croyez que les gens qui habitent euh, au Pôle Nord, qui vivent dans des igloos encore de nos jours, hein, est-ce que vous croyez qu'ils en ont quelque chose à faire d'Internet Je ne pense pas, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème premier. D'ailleurs, est-ce qu'ils en ont un problème Ils n'en ont pas, hein ils en ont pas parce que euh, ils font pas partie de la mondialisation non <rire> ils font pas partie de l'ONU bah ouais, ils sont trop intelligents pour ça je <rire> suis même pas sûre qu'ils sachent que ça existe l'ONU c'est pour vous dire donc euh, oui effectivement euh, je vois pas trop le rôle alors je fais attention parce que là ça descend euh, ça descend méchant, ça descend sévère vous regardez, voilà hein et <rire> Et donc, euh, je suis attention. Et comme je suis en train de vous parler en même temps, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Euh... <rire> okay. C'est l'aventure, hein C'est l'aventure. Là, on, on part dans l'aventure. Ouais, complètement, hein c'est l'aventure. Cette forêt, je la connaissais euh, bien. Et depuis quelque temps, c'est fini, terminé. Il reste des petits chemins à droite et à gauche. Enfin, bon, bref. Donc, c'est 27 000 satellites. que euh, le. Satellite, oui. Euh, euh, et, et bientôt, il y aura autant de satellites que d'étoiles dans le ciel, c'est ça Enfin, que nous on peut voir, hein, parce que jamais les satellites ne seront aussi nombreux que les étoiles, on est bien d'accord. Mais euh, euh, de notre point de vue, hein, euh, de là où on se place, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je regarde, quand je suis sur ma terrasse, je regarde souvent le ciel le soir, hein, quand le soleil euh, s'est caché derrière les collines et que la nuit commence à devenir noire. Je regarde souvent le ciel, alors euh, je regarde les étoiles, puis euh, des fois il y en a des plus brillantes que d'autres, et, euh, <rire> et souvent bah, euh, il y a des satellites, alors on a trois étoiles pour un satellite, c'est ballot, hein bah, c'est comme ça. Voilà. Donc euh, est-ce que les satellites sont là pour qu'on ait un meilleur réseau, je sais pas, hein, parce qu'au final, depuis que les satellites ils sont montés, le réseau en bas, il est plus mauvais. Hein, donc, je, je, je, je voudrais pas démonter euh, ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Là, le soleil me tape dessus, c'est génial. Euh, je voudrais pas démonter ce que euh, tout le monde veut bien nous faire croire, mais je pense pas que les, satellites, les 27 satellites pardon, soient vraiment là pour nous aider à avoir un meilleur réseau. Hein, euh, je pense qu'il est plutôt là pour euh, euh, faire vivre le nouvel ordre mondial et pour qu'on soit tous bien ancrés dans nos petites cages et dans nos petites cases et qu'ils puissent mieux nous surveiller encore qu'ils ne faisaient avant et qu'au final, eh ben, euh, ils puissent suivre leur agenda. Et... <rire> euh, c'est sans compter sans l'intelligence du divin. C'est sans compter sans notre créateur. C'est sans compter sans compter l'amour de notre créateur. Et qui mettra fin à tout ça. D'ailleurs en ce moment, je vois pas trop à quoi il sert. C'est 27... Oh, la cocotte, tu me lâches s'il te plaît. Ouais. Voilà. Peut-être pas que je m'en aille, hein, mais bon, à un moment donné, pour que je rentre, ah, j'ai qu'une heure pour sortir. <rire> voilà. Donc, euh, euh, je disais que c'était sans compter sans l'amour de notre divin créateur qui, euh, lui, est toujours là et qui n'a pas besoin de satellite. Hein Ou alors, euh, il va s'en servir pour nous aider et non pas pour nous détruire. Voilà. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, garder espoir. Gardez confiance. Ah oui, une toute dernière chose. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. En tout cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire, hein, en dessous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, euh, je ressens le besoin de me reposer. Ouais. Ah, je ne suis pas fatiguée, hein, non la preuve <rire> Je me balade, je ne suis pas fatiguée, non Mais je ressens le besoin de me reposer. Pas de la fatigue, c'est juste un, un besoin à l'intérieur. Alors, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me poster ou envoyez-moi un texto ou envoyez-moi un message sur Messenger ou comme vous voulez. Hein. Mais dites-moi si vous êtes pareil, si vous ressentez ce besoin de vous reposer, ce besoin de vous. être là, de, de voir, d'observer, mais de vous reposer. Parce que j'ai le ressenti très fort, j'ai le ressenti très fort, qu'après ce, ce moment de repos imposé, on va avoir, on, on, on va travailler. Ouais, on va travailler. Non, pas pour de l'argent. Hein? Non, pas pour de l'argent, mais pour aider nos... Nos frères et sœurs qui, qui eux, bah, auront besoin d'aide. Ils auront besoin d'aide. Ils auront besoin de soutien. Et là, on va avoir du boulot. Ouais, on va avoir du boulot. Il sera pas forcément payé. Hein? Il sera, ça sera du boulot. Ce sera du travail du cœur. Voilà, du cœur à cœur. Ça sera euh, du partage. Ça sera de l'amour. Ça sera de l'énergie. Ça sera des vibrations. Voilà. Ben. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein ouais, ça fait un moment. Hein ouais. Donc euh, moi, euh, je suis rentrée euh, gentiment. Hein je suis seule là, mais bon, je suis gentiment. Je vais d'abord vous montrer quand même. Euh... Regardez. Euh... Regardez. Attendez. Regardez. Vous voyez, regardez, est -ce que... je ne sais pas si vous voyez l'eau qui coule parce qu'il y a le soleil qui est dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'eau qui coule. Mais euh, ce bruissement, si je peux m'approcher un peu tout à l'heure. Euh, ce bruissement de l'eau qui coule, c'est juste euh, un plaisir pour l'âme, pour l'esprit. C'est relaxant, c'est calmant, c'est... Waouh Ça fait énormément de bien. Ici, on est à la... C'est comme si la forêt nous protégeait de tout. On est à l'abri, on est bien. Il y a un calme qui se dégage. C'est juste euh... merveilleux. C'est juste merveilleux. Ah, alors on a encore une petite escalade là. Il ne va pas falloir... Oh, oh, on va faire confiance. Hein voilà, on va faire confiance. Et quand on fait confiance, tout se passe bien. Voilà. Donc, euh, très heureuse de vous avoir partagé ce, cette matinée, enfin ce bout de, de matinée avec vous. Très heureuse de vous avoir fait partager euh, la beauté euh, de la nature euh, qui est juste à côté de chez moi. Et que c'est très dommage que je n'y sois pas venue plus tôt. Mais euh, je vous promets d'y revenir. Ouais, je vous promets de bien revenir. D'autant plus que là, euh, oups. D'autant plus que là, bah, euh, c'est le seul endroit où on a le droit d'aller. Donc autant profiter, hein. <rire> Voilà. Et euh, alors je ne sais pas du tout où je vais là. C'est vraiment, euh, je ne sais plus du tout où je suis. Je, je vous dis, je connaissais cette forêt par cœur, mais là, euh, je ne sais plus du tout où je suis. Je ne sais pas où je vais. Et bon, je, je, sais que je, je me dirige. <rire> vers mes bâtiments. C'est déjà une bonne chose. Après, bon, perdu à 500 mètres de chez moi, ça serait ballot quand même. Ça, ça, ça serait ballot Mais bon, tout peut arriver. Allez savoir. Et regardez, regardez, regardez ces belles pâquerettes. Regardez. Regardez juste en face là. Regardez. Regardez. Il y a un coucou qui est pas loin. Il nous fait coucou depuis tout à l'heure. Et euh, voilà. Donc... Euh je ne peux pas vous faire des de lives de là où je suis parce que <rire> je ne suis pas couverte par le réseau, donc je vous fais une vidéo. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Je vous fais une vidéo parce que je n'ai pas de réseau ici. Et voilà. Donc. Bon ben, bah, j'espère vous avoir apporté euh, un petit moment de fraîcheur, un petit moment de d'oxygénation. Un petit moment de... Comment dirais-je Ah bah ben voilà Elle nous revala encore. Voilà. Ben voilà. Quand euh, la nature reprend <rire> ses droits, <rire> bah ben, tout ce qu'a fait, l'homme disparaît. Et ouais. <rire> Et voilà Et voilà, voilà, voilà ben ben, On va passer par là. Les ronces, c'est interdit, hein. On a nos petits passages. Regardez. Regardez. Ça vaut rien, ça. Sérieux, ça vaut rien. Bah oui. Ça vaut tout. Ça vaut tout. Donc voilà, je suis revenue à mon point de tout à l'heure. Donc cette fois, bah écoutez, je vais vous laisser parce que je pense que. La batterie de mon téléphone arrive à, à extinction et, euh, et que j'arrive moi-même à destination. Donc, euh, je vais vous souhaiter euh, un très bon jeudi, une très bonne journée. Euh, comment dire euh, Soyez en paix, hein, parce qu'on est en paix. Et ça, je vous le dirai plus de six fois. On est en paix, on est en paix, on est en paix. On est en paix, on est en paix, on est en paix, on est en paix. On est en paix Oui, on est en paix. On ne fait pas le partie de la guerre, nous. On est en paix. N'oubliez pas, on est en paix. Allez en paix, mes amis. Et... Euh, Profitez de la vie, profitez de la nature, profitez de ce que vous avez autour de vous et... Oui.